Si vous passez du côté de la gare de la camra ou que vous traversez le Pan vers l'université à l'ERFN et que vous vous demandiez souvent comment ces jeunes marocains et subsahariens partagent ensemble leur amour pour le football, vous connaîtriez sûrement Monsieur Zobo, l'entraîneur Zobo ou simplement coach. Cet ancien footballeur camerounais dirige une équipe de foot pas comme les autres. Nous l'avons suivi. Nous avons demandé à ces dizaines d'enfants sur le terrain... De nous parler d'Olivier Zobo. Voilà pour vous le portrait d'un entraîneur de foot et de coeur. Bonjour. Bonjour. Euh, naturellement, mon réveil c'est à 7h30. Quand mon réveil sonne, je me réveille, ma fille se réveille. Quand elle se réveille, je, je lui fais son petit biberon, je, je lui donne, je change sa couche, je verse la poubelle. 8h, 8h30, je prends mes ballons. Je dois être au stade dans les 8h30 pour commencer à 9h. Olivier vit avec sa copine et sa fille de 2 ans dans un quartier populaire de Rabat. Il héberge également un jeune footballeur qui a des problèmes de logement. Traîneur et son protégé, parcourent à pied le chemin de la maison jusqu'au terrain de football. Tout le monde doit être prêt à 9h du matin. Olivier ne pardonne pas aux retardateurs. Le football est un sport et une discipline. Sors, sors, sors. C'est qui est d'un genou hier Ah, ça fait quoi Le vieux père là-bas. Il y a un problème là-bas. Il y a un que là-bas. Il y a un Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un L'entraînement commence par une prière collective. La séance peut commencer. Nous en profitons pour poser nos questions aux joueurs qui n'y participent pas. Dans quelles conditions vous êtes venu ici au Maroc Bon, tout d'abord, ce n'a pas été facile, moi, de venir ici. On a réuni les le conditions en place, demandé un peu de sous aux parents, aux tontons, tout ça, pour, pour me remettre, et puis pour, pour, pour qu'ils puissent venir ici, au Maroc. Une fois que vous êtes arrivé, dans quelles conditions vous avez été euh, accueilli euh, Avez-vous facilement trouvé un club, des connaissances ici Bon, tout d'abord, avant de venir ici, je savais que j'ai un ami qui était ici, et était en contrat avec lui depuis la Côte d'Ivoire. Mon ami qui est chez que je suis venu ici, lui qui m'a accueilli. Alors, ça fait au moins deux ans que lui, lui aussi il est ici, donc c est, c est, il était en, en contact avec lui avant de venir ici. Donc il m'a bien accueilli, je peux dire. Même si la vie était un peu dure chez lui, mais le, cas, le fait qu'il m'a accueilli, c'est un bon geste de sa part, donc il m'a mal accueilli. Je suis arrivé au Maroc en 2009, Bon voilà, j'ai eu l'initiative de rassembler les footballeurs euh, africains comme on dit, qui, qui sont ici, qui sont sans clope. Ils sont vraiment nombreux, qui arrivent de, de, de différents pays. Il y a d'autres qui ont joué ici, il y a d'autres qui viennent même d'Europe, bon, qui ont rompu des contrats avec les équipes, qui n'ont pas pu tester. Bon, moi je les rassemble chaque matin. On fait des entraînements comme vous avez constaté. On joue des matchs amicaux pour pouvoir leur donner une seconde chance. Pour leur donner envie de, de, de faire carrière, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de faire la carrière de foot. Chaque matin, on est là, bon, ça donne au moins l'envie de continuer, croire qu'on peut être footballeur. Après l'entraînement, on demande des matchs amicaux avec des équipes ici, on joue pour voir notre niveau. Bon, il y a des, des entraîneurs aussi déjà qui nous appellent, des, des clubs qui nous appellent. Comme un jour comme ça, ça a été un événement vraiment bien pour nous. Le, le, le manager de l'académie du roi nous a appelé pour aller faire un match là-bas. C'était pour nous quelque chose de bien. On a fait un match là-bas, c'était bien, ils nous ont appréciés. Et, et c'est comme ça qu'on fait chaque matin pour donner l'envie à ces enfants qui sont venus ici pour jouer au foot. Déjà, ce n'est pas trop facile, mais il faut être là chaque matin. Vous pouvez nous parler de cette expérience. Oh oui, je vais vous dire quelques points. Au, pour moi, au premier abord, d'abord, j'ai joué au championnat national en Guinée, Guinée-Conakry. J'ai joué dans trois clubs, à savoir l'Étoile de Guinée, Roraya, FC et le Sumba de Par Après, bon, j'ai eu un contrat de trois mois avec la Guinée-Bissau, dans un club de première division aussi, qui est Sporting de Guinée-Bissau. Là-bas, je suis allé faire trois mois après les trois mois, je me suis retourné à Conakry. Après ça, j'ai été en contact avec un manager qui m'a envoyé ici pour les textes, soi disant qui va m'envoyer en Asie, précisément Thaïlande. Bon, quand, quand je suis venu ici, il y a eu des petits problèmes, Oh, je suis retardé ici en un mot. Quand je l'appelle maintenant, il me dit Bon, camarade, attends, camarade, camarade. Je suis resté dans ça jusqu'à quelque chose de 4 à 5 mois. Après les 5 mois, j'ai eu un ami qui m'a mis en contact avec Jobo et Mickey. Il m'a bon, parlé de Mickey, il dit Mickey, j'ai un agent, il a, il a des joueurs pour ceci, ceci. Là. Ils m'ont demandé, bon, est-ce que tu as assez d'expérience en matière de foot Oui, je peux, pas, je peux dire que je suis un personnel en un Parce que j'ai joué hors de chez moi, en Guinée-Bissau, ce n'est pas un petit pays, c'est un, un pays comme la Guinée. Le championnat c'est comme la Guinée, c'est comme le Maroc. Il y a un peu de différence, c'est parce que le Maroc est un peu personnel à l'heure là. Donc il dit « Ok, moi je vais te mettre en contact avec lui ». Il m'a mis en contact, quand je suis venu, Jobo m'a appelé, il m'a dit « Bon, Alia, on peut continuer avec toi. Mais à euh, une seule condition, si tu es professionnel, tu connais les règlements de foot. Qu'est-ce qu'il faut ?» J'ai dit « Ok bon, ». Ils, ils ont donné leurs règles, bon, je l'ai accepté. Il dit « Ok, tu peux continuer avec moi dans ça. » On a joué contre les clubs de première et deuxième division, à savoir Salé. Quand on est allé à jouer contre Salé, l'entraîneur de Salé m'a sollicité. Il a parlé ça à Joboy et Mickey. Il a dit ah oui, le petit défenseur là, j'ai besoin de lui. Par Après, on a joué contre FUS. il y avait le manager de Fuss là-bas aussi qui était au stade. Après, après le match, le manager a appelé Joboy et Mickey pour parler ma situation. Michael a dit, ok, j'envisage un projet pour lui, je vais voir si le projet là sera réalisé. Bon, il va rester, il va partir, si ça va pas réalisé, il va rester ici. Donc, je suis sur cette tête. Mohamed Amin, tu as dit que tu as fait le Je à je suis allé je je مدربة ريف كيتعامل مع اللعب بحال بحال كل شيء بحال المغاربه بحال لذا فكى أممم كي درنا ذلك الزوينين أو صافدين مع مالديلو معه؟ وعلاقتك بألعاب الأجانب؟ إيه علاقة زوينا كي كي مزيان نمزيان؟ كلهم كيكونوا كنوا كيكونو من بيناتهم وكان أنا معهم. Après 4 heures d'entraînement, les joueurs recitent une dernière prière pour clôturer cette journée. Mais le travail du coach ne finit pas. Il doit assurer le suivi après chaque séance d'entraînement. C'est lui qui désigne le joueur qui s'occupera des t-shirts ou des ballons. Et c'est ainsi que l'entraîneur finit sa matinée pour rentrer s'occuper de sa famille. Raja FC Barcelone. Là, c'est un match que n'importe qui aimerait suivre, aller voir Messi de près, allez voir euh, tous ces joueurs qui font rêver de près. Bon, il veut voir si, là, si je suis disponible. Pas la disponibilité, il y a des moyens. Merci le coach pour sa sympathisation, par sa gentillesse. Vraiment, c'est une personne honorable. Vraiment, c'est pas, pas facile pour lui, c'est pas facile pour lui. L'achat des ballons. Vraiment, il met leurs conditions, il fait tout, il fait tout pour nous mettre à l'aise. quoi. Vraiment, je tiens à lui remercier beaucoup. que Dieu. Personnel, Si un jour votre fille décide de jouer au, du foot, est-ce que vous allez l'encourager? Oh, oui, bien sûr, moi je vais encourager ma fille à faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle le fasse à fond. Et si son père dit qu'elle va jouer au foot, je ne peux pas l'empêcher. Déjà, j'aime le football, mais comment elle s'appelle Serena, je voulais qu'elle joue au tennis.